J'avais organisé un très bon goûter pour mes amis Et je mettrai cette magnifique robe qui brille J'ai être, on va bien s'amuser oh. Viens avec moi, Franck, on s'en va, nous Nina, j'espère que tu m'as aussi invité à ton goûter Mais oui, bien sûr, mamie, toi tu pourras préparer les boissons <rire> Nina, est-ce que tu es allée au petit coin avant qu'on s'en aille Je n'avais pas besoin d'y aller Et maintenant, tu n'en as pas envie, ma chérie Non, ça va Maintenant que j'y pense, ça ne va pas si bien que ça, ça presse Il faut que j'aille tout de suite au petit coin Bon d'accord, mais Quoi nous allons perdre notre place Toi tu restes ici, moi je me ferai un plaisir de l'accompagner Oui, oui, mamie va m'accompagner C'est gentil maman, mais les toilettes sont vraiment très loin d'ici Je vais te débrouiller oh wow <rire> Allez monte mon trésor qu'arriver oh. Je vois les petits points, ils sont tout au fond là-bas oh. Non, attendez oh. Oh. Non Désolée, mesdames, les toilettes oh. sont fermées pour cause de nettoyage oh. et les WC les plus proches sont Mieux. en bas t'inquiète pas, tu sais bien que j'ai emporté mon pain. J'aime beaucoup ce magasin et je connais tous les rayons par cœur C'est mon magasin préféré au beaucoup monde beaucoup aussi papa, il y a tellement de choses, des grands seaux, des petits seaux Nina, tu n'as pas besoin d'aller au petit coin Non Tu en es absolument sûre Oui, j'en suis sûre Bon, alors on va aller chercher de la peinture Il y a des tuyaux d'arrosage, des robinets, de jolis arrosoirs et... Oh, il y a des toilettes Bien sûr, il y a de tout dans ce magasin, suis-moi chérie eh bien, les voilà Oh, elles sont vraiment très belles Oui, papa, c'est vrai, mais j'ai besoin d'aller dans de vraies toilettes Oh oui oh Tu as raison, pas de soucis, je sais exactement où elles sont Des toilettes, des toilettes, encore des toilettes, mais il n'y en a aucune qui marche Elles sont juste là, viens Ah non, ce n'est pas là mmh. Oh non, non, vite, vite, papa Ça y est, je les vois, c'est par là, allez, on y est presque, ma chérie Mami oh, regarde cette belle fontaine oui. C'est magnifique, quel savoir-faire Papa, je ne peux plus attendre D'accord, laisse-moi oh. réfléchir Bon, alors, où sont les toilettes oh, Nina, allez, grimpe Mami, Pourquoi est-ce qu'on traverserait le magasin alors qu'on peut passer par en haut hein? Est-ce qu'elles sont derrière le rayon plomberie ça y est, je me souviens Suis-moi Nina, c'est par là Non, par ici Ouh Ouh euh, Non, ça doit être par là Oh, oh c'est justement la couleur que je voulais Les petits coins doivent bien être quelque part Si seulement il y avait un panneau Merci, maman. Papa Nina oh. <rire> oh, oh, regarde, les petits coins sont oh par là Suis-moi c'est tout droit oh, Papa, ça va Vous avez dû vous faire une belle bosse Ce sont les toilettes que vous cherchiez <rire> Je t'avais dit que je savais où c'était Tu besoin d'aller au petit coin Non merci, ça va D'accord, mais surtout n'hésite pas à me le dire hmm, Si j'étais une vache, comment est-ce que je m'appellerais Nina Marguerite Nina Blanchette Me... Meme... me... Oh, oh. Finalement j'ai peut-être besoin d'y aller Maman, je crois que j'ai envie d'aller Un au... Une petite seconde ma chérie D'après ces deux il ça semblerait... il faut vraiment que j'y aille maintenant Je ne peux plus attendre Les toilettes, c'est par là, on y va Oh, c'est maintenant Attends, je me soulève Oh, oh. oh mais pourquoi oh, vous si pressée Nina doit aller au petit oh. coin J'y suis allée il y a une minute, suis-moi Nina J'ai trop peur de ne pas pouvoir arriver Attends Chut. Oh, ne dis rien chérie, les voyageurs veulent lire en paix dans ce wagon, alors on ne dit pas Chérie. Mamie Je vais accompagner Nina Ça va être difficile Comment allez-vous passer avec toutes ces valises oh oh Mais euh, Mami Nina <rire> les petits coins à Nina. Dépêche-toi. Merci. Tu as besoin d'aller au petit coin. Non, avant. papa, je n'ai pas le temps. Je vais sur le toboggan. Allez, Franck, c'est parti. Je pense que c'est le plus grand toboggan aquatique du monde entier. Oh, je me demande bien qui les fabrique. C'est un beau métier, ça me plairait de faire ça. Oh, euh, Nina, tu n'aurais pas envie. Tu vois ce que je veux dire Tu n'aurais pas envie de. Non. Tu sais, moi, je pourrais devenir la meilleure créatrice de toboggan du monde. Moi, ouais, Nina, on dirait que tu as très envie d'aller au petit coin. Non, je sais très bien quand oh. j'ai besoin d'y aller. Je crois que c'est le moment. Non, aussi. Oh, non, dit Je le savais. On passe de... Les toilettes sont juste derrière Merci, vous. Merci. Non, pas maintenant, maman oh Il y a beaucoup de neige oh oh, Cette neige doit peser très lourd Encore plus lourd que 10 éléphants Ou même plus que 20 éléphants Nina, tu es sûre que tu n'avais pas envie d'aller aux toilettes Non, je n'en suis pas sûre Maman, il faut que j'y aille tout de suite, tout de suite. Il n'y a pas de toilette au sommet Attends une seconde, les plus proches sont au pied de la montagne Quand on était en bas, je n'avais pas envie d'y aller Mais maintenant, oui quel bonheur, c'est vraiment magnifique ici Je vais prendre des photos Nina doit aller au petit coin Nina... Et les toilettes les plus proches sont tout en bas au pied de la montagne Ah, Je peux vous être utile Mamie Non, ça va aller maman, les toilettes sont vraiment... Je prêtes. vais me débrouiller D'accord, on se retrouve en bas À nous deux maintenant Je vais t'emmener au pied de la montagne ah wow ah, Monte Et voilà les toilettes. <rire> <Yeah>. <rire> Au-dessus de la chambre, je vais ajouter un coquillage Je vais mettre un drapeau ici et puis un fossé rempli d'eau autour Et il y aura une chambre tout en haut pour la princesse Nina, ma chérie, tu as besoin d'aller au petit coin Non, pas maintenant Nina, n'oublie pas d'écouter ce que te dit ton corps Oui, je sais, maman, là il me dit Nina a construit un beau château de sable <rire> Bon, d'accord Je vais chercher de l'eau pour le fossé Et maintenant, je la renverse dedans Oh, oh, oh je crois qu'il faut que j'aille aux toilettes maintenant Ne t'inquiète pas, je vais les localiser avec mon téléphone Les voilà Mais est-ce qu'elles sont là-bas Ou bien de l'autre côté oh, oh, elles sont très loin par là Oh non Vite, on y va Il n'y a pas d'autre chemin pour y aller Je ne crois pas, c'est dans cette direction Suis-moi chérie, vite C'est là-bas Non Attention, on va sauter au-dessus du... De Il est trop gros tu vas y arriver. 1, 2, 3, 5. Ce sont sûrement les petits quoi. Oh oui. Oh non. Ma chérie, je crois que ce, ce sont... sont les douches Au jeu. Voilà oh, Mais maman, arrête de jouer hein? Mamie Taxi Mamie Plage, à votre service Adoré son tout nouveau camping-car Il est rose bonbon Dedans il y a un lit très confortable Une télévision et il y a aussi une magnifique salle de bain Il est rose Une télévision Une salle de bain À propos de salle de bain, tu as envie d'aller au petit coin Nina moi Non, pas du tout, je suis juste impatiente de voir un camping-car rose bonbon On joue à devine ce que je vois, moi d'abord Alors mon petit œil voit quelque chose qui commence par... V V Qu'est-ce qui commence par V Je me le demande bien Voyage, valise... Oh, PC Non Non, attends, je sais, je sais, mais là, il faut que j'aille tout de suite au petit coin Oh, mais ma chérie, l'air de repos la plus proche est encore loin d'ici Et on n'est pas près d'y arriver Ne t'inquiète pas, mon petit cœur Arrête-toi, s'il te plaît Oh, merci, mamie Si tu y tiens, on se retrouve à la prochaine ère Appelle-moi quand tu y seras À tout à l'heure oh. ah. Voilà pourquoi j'emporte toujours avec moi un parapluie <rire> Allez, monte Et accroche-toi bien C'est parti <rire> Oh, mamie, attention Oh, zut Voilà qui est très fâcheux Mamie, il bon, faut vraiment que j'y aille maintenant Oui, pas de problème <rire> Le véhicule, regarde Zephyr, le cheval merveilleux Ouh Oh, ça me presse Je ne peux plus me retenir Ne t'en fais pas, mon petit cœur Tu vas voir, on va bien s'amuser Comment ça Ouh Merci beaucoup, Zephyr Regarde bien, ma puce Mon petit œil voit quelque chose qui commence par... Un problème, elle peut utiliser mes toilettes Ah Gladys, bonjour Le camping-carrosse-bonbon Dépêche-toi, sinon c'est la catastrophe oh. Ça, ça n'arrivera plus jamais J'ai compris la leçon Beaucoup d'animaux, nous allons avoir besoin d'une... D'une car ah, Oui, merci beaucoup Alors, lesquels allons-nous voir en premier Si on allait repérer les toilettes hmm, Les toilettes C'est pas un animal Je sais bien, mais à mon avis, Nina a besoin d'y aller Non, pas du tout Très bien Oh, regardez Des otaries oh, oh. Maintenant, ça pratique pour que j'aille aux toilettes, je ne peux plus attendre D'accord, on y va, suivez-moi les enfants Papa sait lire une carte mieux que personne Super Nous y voilà Une carte Papa, vite tu n'en peux plus Oh, Ne, ne t'inquiète pas Nina, papa va tout de suite les trouver Je pourrais peut-être vous être utile Mamie oh, oh, Mets ta ceinture et en route ma chérie D'accord À tout à l'heure Allez-y, prenez des photos des animaux les plus hauts de la Terre <rire> Nous ne sommes pas pressés Mais moi, oui, mamie, comment on va faire ah, C'est l'heure de l'opération <rire> Wow, mon vol Voilà pourquoi j'emporte toujours avec moi un parapluie Écoutez les papillons, on a besoin de vous Direction les toilettes, s'il vous plaît. Merci. Oh oui. Merci, beau papillon. Allez, aux toilettes, en route. <rire> Aller au petit coin Quoi, moi Non, ça va J'ai hâte de manger des guimauves grillées J'ai hâte de manger des guimauves grillées oh En fait, maman, tu as raison Il faut que j'aille tout de suite aux toilettes Oh, mais où sont-elles Je suis désolée ma chérie Il n'y a pas de toilette ici Nous faisons du camping et nous sommes en pleine nature Je ne comprends pas Il faut aller dans la forêt, Nina Dans la forêt Mais oui Non Nina, il n'y a pas de vraie toilette ici. Mais on va trouver un coin tranquille. Suis-moi. Ça te va ici? Excuse-moi, monsieur l'oiseau, j'ai besoin d'être procès. Voilà un bon endroit. Mmh, oui, peut-être bien. Oh Merci bien, monsieur le castor. Bon, ici alors. Non, le cerf me regarde. Là, c'est bon Non Dis-moi, petit lézard, tu vas rester ici toute la journée mmh. Mmh. Oh. Oh, Je sais où on va aller Suis-moi oh, oh, oh, oh. Mais partout où on va, il y a des animaux Tiens, je vois un élan Coucou, ça va Mamie Ma chérie, retourne au camp Moi, je vais m'occuper de Nina D'accord, si tu veux, on se retrouve là-bas Mamie, je ne peux plus attendre, mais ça me gêne tous ces animaux qui me regardent <rire> Ce n'est pas un problème, ils vont nous aider <rire> <rire> Petit coin, rien que pour toi. Oh, merci beaucoup, les animaux des petits coins, rien que pour moi. Ah. Ça, ça n'arrivera plus jamais. J'ai compris la leçon. T'attends pas la dernière minute. Nina au petit coin. Oh, le spectacle de l'école, ça me donne toujours l'alarme à l'œil. Tu es mon drôle de petit homard une jolie pierre toute ronde oh, oh oh tu dois aller au petit coin Non, ce n'est pas la peine, je suis juste un petit peu inquiète Je crois que je dois dire quelque chose comme... Oh, Il faut que j'aille au petit coin C'est un réplique ça Non, c'est moi ça presse, il faut oh. que j'y aille tout de suite Bon d'accord, je vais t'enlever ton costume On n'a pas le je temps deux minutes avant le lever de rideau, allez Excusez-moi, est-ce que vous pourriez attendre quelques instants pour que ma fille aille au petit coin Franck emmène ta sœur tout de suite Mais le spectacle commence dans deux minutes Franck oui, j'y vais Allez, Nina, viens avec moi oh, oh. Hmm, Je vais rebondir et moi glisser Tu descends en premier D'accord, on se retrouve sur scène, Nina. Nina. Ma chérie, il est grand temps d'aller aux toilettes. je suis bloquée. Non, plus maintenant. Qu'est-ce qui arrivait Je ne pas encore pas, je suis beaucoup trop grosse. La pierre ne rentrera pas, mais toi, sûrement. Ne t'inquiète pas, le spectacle ne pas par son poids Attention, accroche-toi bien, tu vas rouler à toute vitesse oh, oh, oh Et voilà Tu es arrivé juste à temps Mais j'ai un peu Maman, mais je ne savais pas que tu venais oh, Je n'allais pas rater le spectacle tout de même Ça me rappelle toutes ces années sur scène Psst, Nina, t'arrives j'ai compris la leçon N'attends pas la dernière minute